Avez-vous déjà entrepris pour avoir plus de liberté et finalement vous vous retrouvez prisonnier de votre propre projet Il faut savoir qu'en 2012 je me lance, en 2013 je suis en PLS. En position latérale de sécurité, les sous rentrent pas, ça marche pas comme je voulais. Bienvenue dans le podcast Travailler Autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible. Découvrez des parcours atypiques, inspirants, indispensables pour construire le monde de demain et surtout une même aspiration, le bonheur au travail. Je crois que la base de tout c'est vraiment l'amour de la liberté. C'est vraiment, moi j'ai par exemple pas du tout aimé l'école, j'ai pas du tout aimé travailler dans une entreprise parce qu'on est vraiment tenu d'oublier, d'arriver à l'heure, de faire ce qu'on dit. Donc j'ai voulu déjà devenir entrepreneur pour la liberté. Et depuis que j'entreprends, ma priorité, c'est toujours la liberté. Et dans liberté, j'entends surtout euh, avoir du temps. Donc ma priorité, c'est d'avoir du temps, pas forcément d'avoir de l'argent. Maintenant, une entreprise, elle ne marche pas sans argent. Donc il faudrait essayer vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de partir à la rencontre d'Emmanuel. Entrepreneur dans l'âme, de passage à Montréal pour un tour du monde, il va nous partager son amour de la liberté et nous donner les clés pour entreprendre et voyager en même temps. Et surtout, il va nous parler de l'entreprise libérée. Bonjour, bonjour Manu. Bonjour. Merci d'être là à Montréal. Avec plaisir, merci de me recevoir. C'est assez rigolo parce que qu'on s'est rencontrés il y a deux ans et demi en Inde. Mmh. Et puis là, tu me dis que tu passes à Montréal. Et puis on discute et j'apprends que tu as un concept d'entreprise libérée. Alors c'est l'objectif de notre échange aujourd'hui parce que tu fais le tour du monde et tu as une entreprise. Alors moi je voudrais savoir bah, comment on fait, comment t'en es arrivé pour être là Alors j'ai commencé par grouper des commandes d'autocollants, c'est-à-dire que j'avais les techniques de l'imprimerie. L'imprimerie ça coûte plutôt cher, surtout quand on veut faire de la qualité et dans le stickers. Et j'ai commencé donc à grouper des commandes d'autocollants de super bonne qualité pour faire des petits prix. Donc j'ai été voir des gens dans ma ville de Nantes. Des graffeurs, des graphistes, des disquaires, SketchUp, etc. J'ai pu réunir une dizaine de commandes sur ce qu'on appelle une planche. Donc plutôt que d'imprimer une seule planche pour un seul client, tout d'un coup on imprimait une seule planche pour 10 clients et on pouvait économiser énormément sur les frais d'impression. Donc euh, là ça, ça a commencé à marcher en fait. Donc je commençais à avoir une clientèle, à optimiser déjà un petit peu mes process d'impression et comment je fonctionnais. Et avec euh, un ami développeur à Nantes, Adrien, avec qui on a développé cette, une boutique en ligne cest à permet de faire exactement la même chose que le groupement de commandes en manuel avec les gens, sauf que les gens, tout d'un coup, peuvent passer commandes en ligne, peuvent trouver le, le site internet en tapant des mots clés. C'était projet, c'était de faire du, de l'impression stickers, groupement de commandes en sérigraphie. D'accord, et comment s'appelle l'entreprise Donc c'est iStickers, H-I-G-H, stickers, H -I -G -H, comme iQuality-stickers.com. Et euh, ensuite, bah, depuis 2012, on a deux 16, d'améliorer la boutique. La boutique se développe, mais en 2013, Emmanuel se retrouve inconscient, en position latérale de sécurité. Et donc, en fait, tu t'es dit, je veux ma liberté, donc je vais entreprendre, je vais être à, à mon compte ou entrepreneur après voilà. dans le statut. Et là, tu te retrouves prisonnier de ta propre entreprise, en fait. Exactement. Au bout de six mois, je me retrouve vraiment dans le fond, dans le fond de mon lit à me dire, putain, qu'est-ce que je fais Je ne rentre pas d'argent et ça a commencé à prendre un petit peu. Moi, au bout d'un an, j'avais plus le choix. J'ai rendu les clés de mon appartement que je louais. Mais j'ai rien faire. lâché. Voilà. C'était dur. Voilà, les ouais. sous ne rentraient pas. Mais j'ai rien lâché, donc on a continué. Et petit à petit, bah, ça a commencé à prendre pas suffisamment pour se payer euh, réellement. Mais au moins, bah, pour payer toujours les fournisseurs, pour payer Adrien qui faisait les développements euh, du code. Et puis euh, moi, bah, je vivais sobrement. Et comme je disais, au bout d'un an de, de cette aventure, je rendais les clés de mon appartement. Je retournais chez mes parents. Et qu'est-ce qui te faisait que tu voulais pas arrêter, qui disait non mais je ah, continue Pour moi, c'était hors de question de retourner dans une vie euh, salariée, à retroquer 35 heures de montant par semaine pour euh, payer euh, au SMIC. Donc, Donc tu savais qu'en que, les... en fait voilà. c'était comme un investissement pour l'avenir en fait, qu'il y ouais, avait, avait quelque chose qui allait aboutir après par la suite. Exactement. Et puis petit à petit, à partir de 2013, mon entreprise a commencé à à faire un peu plus de, euh, de bénéfices. Donc, et au coup, bout d'un an, plus tu personnes. commences à faire en sorte que l'entreprise soit rentable. Pas dans ouais, le plus de rentable, chiffre d'affaires Au moins, voilà, je paye mes fournisseurs, tout le monde est payé. Moi, je me paye pas forcément beaucoup, mais déjà, euh, voilà. j'ai fait en sorte d'avoir un minimum de charges. Je, je vis chez mes parents ou euh, à gauche, à droite aussi. Ça. Et c'est là où j'ai commencé à voyager. Parce que je me suis rendu compte que reprendre un appartement, re alimenter une vie sédentaire, payer des factures, etc., c'est excessivement cher. Et que, par exemple, pour 6 euros, je pouvais aller me mettre à Berlin, dans une auberge, et euh, payer euh, moins de 200 euros par mois pour euh, vivre dans une super ville où j'allais développer ma créativité, où j'allais pouvoir faire des connexions rencontrer des gens, euh, développer la boutique en ligne, foutre la paix à mes parents, parents. et j'ai commencé à me faire des petits voyages comme ça. Et comment tu fais donc Tu pouvais travailler en ligne en fait, de ton ordinateur avec juste une connexion internet Exactement. Tout Ce dont j'ai besoin c'est d'un téléphone, d'un ordinateur et d'une connexion internet. T'as une boutique en ligne, ce qui ouais. te permet ça. Donc tu commences à voyager mais es toujours dans le statut euh, entreprise classique. Toi, comment tu te sens, même si tu voyages, est-ce que tu te sens toujours libre Quoi tes difficultés Comment tu vis ton entreprise Alors, les Avec les années qui, c ouais, c qui évoluent C'est aussi compliqué en fait de mmh. gérer toute une entreprise et tout un organisme en étant euh, dans un autre pays, tout seul, avec son ordinateur son téléphone dans un café à gauche à droite. Donc ça demande aussi de rentrer régulièrement à Nantes, ça demande d'avoir des relations de confiance très bonnes avec son environnement. Et puis euh, qu'est-ce qui se passe Donc à un moment donné, l'entreprise se développe, elle grossit Donc c'est là où je commence à travailler de plus en plus avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes, donc euh, tous les jours c'est un peu la même euh, la même rengaine. il faut absolument tout gérer donc en même temps les demandes de, de clients, les demandes de, de SAV préparer les commandes qui arrivent aussi et euh, je me retrouve avec des boîtes mail énormes des commandes qui arrivent mais sur un système de boutique en ligne qui n'est pas vraiment optimisé pour gérer un flux énorme donc chaque commande demande beaucoup de clics c'est là où euh, Arthur rentre euh, en scène et euh, à partir de 2016, moi, j'ai envie de passer à autre chose. À ce moment-là, ça fait déjà 10 ans, entre l'apprentissage, la phase de salarié et le développement d'un ça fait déjà 10 ans que je fais ce travail en fait, de préparation de fichiers, ah. de suivi de commandes à l'impression, d'impression aussi quand j'étais en atelier. Et là, je décide d'embaucher. Et là, je me dis, comment on fait Comment je fais pour prendre quelqu'un et comment je fais pour prendre quelqu'un qui va accepter de travailler en ligne, qui ne va pas arriver au bureau parce qu'il n'y aura pas de bureau, qui n'y aura pas d'horaire parce qu'il n'y aura pas d'horaire, qui va accepter d'avoir un travail aléatoire avec des jours où il y aura 10 commandes et des jours où il y en aura 2, euh, comment c'est possible Et donc vraiment là, je commence à me renseigner. Je me renseigne aussi voilà, sur les modes de management alternatifs j'ai aucune envie d'être sur les côtes de quelqu'un qui travaille pour moi. j'ai aucune envie d'être du matin au soir à l'appeler, à savoir s'il est bien là à l'heure, à savoir s'il a bien fait ci ou ça. Donc, je me je commence à lire, voilà, le management pour les nuls. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le manager minute Ça va être Ken Blanchard, si je dis de bêtises, qui lui apprend justement comment on peut déléguer des choses très clairement, très facilement. Et je vois qu'Aux Amanins, qui est un lieu alternatif en France, euh, qui fait de la formation, qui est une, une écoferme ferme, en fait, créée par Pierre Rabhi, entre autres. font une formation à la sociocratie. Donc j'étudie ça pendant deux jours, je suis à fond. Qu'est-ce euh... qu'il parle Pourquoi ça t'entra pas le temps Pourquoi ça te Parce ça que j'ai une aversion, je pense, vraiment pour l'obéissance, euh, pour, pour, pour ouais, la hiérarchie. Moi, j'ai vraiment souffert à l'école de devoir obéir, de devoir me taire parce que quelqu'un qui avait l'autorité me le demandait. Donc, tu as l'impression que dans ce modèle-là, en tout cas de ce que tu vois de sociocratie, il y a une liberté d'expression, ou la, la possibilité de s'exprimer, de, de partager... Il de... bah, y a une volonté d'être ensemble et de faire ensemble, et de ne pas déléguer justement la prise de, de décision, et d'en souffrir d'une prise de décision que, qui n'est pas la nôtre, qu'on n'aura pas forcément voulu. Apporter quelque chose de nouveau en société, et pas juste euh, voilà, des, des, des process à respecter par quelqu'un qui sait mieux que les autres et qui aura décidé pour les autres comment ça doit se passer. Et en fait, je découvre que ce mode de, de fonctionnement est carrément plus Pourquoi pas efficace Parce que on va se retrouver par exemple dans une organisation pyramidale, en général, on va se retrouver avec des gens qui sont en haut, qui vont analyser des tableurs ou qui vont avoir des indicateurs de performance qui vont pas forcément être très bons ou qui vont être que des choses très normées. Ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de prendre des décisions. Alors que quand on prend les décisions du bas, ceux qui font remonter les idées sont ceux qui sont directement au front. C'est ceux qui vont être en relation avec les clients qui vont être en relation avec les fournisseurs et ceux qui font tourner la machine euh, donc en entreprise c'est plus intéressant d'avoir ces gens là au contact réel du monde qui Font remonter les suggestions, qui sont encouragés à le faire, qui sont contents de participer, qui sont contents de prendre les décisions et qui prennent donc des décisions finalement pour eux-mêmes et pour l'organisation et qui seront d'autant plus efficaces et volontaires pour appliquer les décisions qu'ils auront prises plutôt que d'appliquer des décisions qui auraient été prises par un conseil d'administration. Et il y a cette notion d'efficacité. Et de critères. réalité en fait. Quand tu parles de contact réel du monde, c'est-à-dire qu'on est en face avec, en tout cas la réalité, ce que tu parles, mais ouais. en tout cas on connaît notre métier. Là où un conseil d'administration qui va gérer juste les finance ou qui a, des, qui a fait des grandes écoles de commerce ou de management, a pas forcément le, le retour sur un problème technique qui se passe. Il voilà, y a plein de choses intéressantes. En réalité, quand on commence à creuser, on peut parler du lead Management, on peut parler de voilà, les, tout ce qui est d'entreprise libérée. Et à la suite de ce stage, en rentrant de covoiturage, Emmanuel va avoir une discussion qui va changer le cours de son entreprise. J'ai rencontré euh, Jérôme Jambu, qui est euh, quelqu'un qui travaille chez Chronoflex, qui est euh, un exemple d'entreprise libérée. En fait. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert... La notion d'entreprise libérée. Entreprise libérée, c'est quoi Qu'est-ce que c'est -ce Alors, c'est quoi une entreprise libérée Ah là, vraiment, je me demande qu'est-ce que c'est ça. Donc, donc, je comprends que bah, c'est des entreprises qui ont pris ces notions un peu de sociocratie. Il y a d'autres concept comme là où la crasse libérée. Donc après j'arrive chez moi, je tape sur Google, entreprise libérée, qu'est-ce que c'est Et je vois qu'il y a un certain Isaac Guet euh, qui a fait des recherches euh, sur des entreprises qui euh, fonctionnent justement différemment euh, sur ce système de euh, la base qui fonctionne tous ensemble et très peu de hiérarchie euh, Je lis son bouquin qui doit s'appeler Liberté et compagnie. Je le dévore, je pète un plomb, il y a plein d'exemples, Harley Davidson, États-Unis, etc. Plein d'entreprises de qui étaient en difficulté, qui, tout d'un coup ont changé de mode de management, son passé. Là-dessus, et ont on eu des super bons résultats en plus de créer bah, des, des, des conditions de travail extraordinaires je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Et si tu peux dis, nous comme, dire, euh, pour toi, euh, en, si tu résumes en trois courtes phrases Pour moi, c'est une entreprise avec un minimum de hiérarchie, où chacun est libre de, de porter son propre leadership, de porter ses idées, où c'est accueilli, où c'est favorisé. Ça change complètement les, les relations humaines au sein d'une organisation. C'est difficile à, à définir, il y a plein d'idées, de, de fausses idées, il y a plein de, de concepts euh, détournés, de gens qui se réclament d'entreprises libérée, mais quand on regarde dans, dans les... Dans les faits, on sent que c'est plus de la communication que vraiment du, du réel. Je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est encore très jeune et il euh, n'y a pas vraiment de définition. Chacun a sa propre définition dans mon organisation, en tout cas dans laquelle je suis, c'était le principe d'équité. Donc déjà, à partir de ce moment-là, Arthur est rentré comme salarié, avec Adrien qui travaille toujours comme développeur indépendant. Et avec nous trois, la première chose que j'ai faite pour passer sur un modèle d'entreprise libérée, c'est de proposer qu'on soit tous rémunérés de la même chose. donc C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus moi qui prenais tous les sous à la fin ou qui ne les prenait pas s'il n'y avait pas d'argent. Et tout le monde était payé avant moi. Donc à ce moment-là, j'étais plutôt mieux payé et les autres plutôt moins bien. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de faire en sorte que tout le monde soit la même chose. Est-ce que c'était hein, une discussion commune où vous en avez parlé tous ensemble pour faire le vote de la ouais. meilleure rémunération ou c'est toi qui as dit non, en fait pas, je veux que ça soit... Voilà. C'était une proposition. Voilà les gars, est-ce que ça, ça vous dit qu'on se rémunère la même chose L'idée derrière ça, c'est que euh, si on se rémunère la même chose, ça veut dire que bah, plus on va taffer dans l'entreprise, plus l'entreprise va faire de résultats, et plus on va tous pouvoir se rémunérer. Plutôt que d'avoir quelqu'un en bout de course qui se prend euh, tous les bénéfices de tout ce qui a été fait et produit par l'organisation avec des gens qui sont payés un salaire. Là, tout d'un coup, on est vraiment intéressé aussi par un résultat financier. Et toi, le fait de passer d'un de... autre modèle sur la rémunération, est-ce que tu as dû lâcher des choses sur ton ego ah, sur la confiance Ça t'a fait personnellement Qu'est-ce ouais, que tu as dû un, travailler en toi C'est un gros lâcher-prise. Déjà, quand on entreprend ce genre de choses, c'est un peu comme un grand saut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine arrière. Il n'y a pas de ouais, les gars, ça vous dit, on se partage tous les bénéfices et du coup, bah, tout le monde est un peu mieux payé dans l'organisation. Et puis, six mois plus tard, « Ah ouais, non, en fait, ça marche pas. Ah, C'est moi qui décide. » on refait comme avant je vais vous repayer ce que je vous payais avant et puis il euh, faut vraiment étudier le truc ça. et du coup il va falloir s'adapter et là donc tu changes de modèle de rémunération tu commences bah, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite parce que des fois on commence des nouveaux modèles et puis ouais, il faut s'ajuster, il y a des choses à vivre des choses personnelles on se rend compte que c'est pas si évident que ça alors après la rémunération on va dire que c'est le minimum c'est vraiment ça devrait être la base ça devrait dans toute entreprise comme ça je pense que euh, toute l'organisation devrait bénéficier des mêmes des mêmes revenus mais c'est pas tout donc euh, pour euh, pour ça il y a d'autres choses qui vont avec c'est-à-dire que euh, j'ai ouvert euh, tous les process, toute la lecture de l'entreprise à notre petite réptique et y compris bah, par exemple les comptes bancaires et la comptabilité donc là tout d'un coup euh, transparence ils ont... euh... Pff, trop ça transparence totale et toi le fait de parce qu'il y a le fait de le penser, l'imaginer, d'être euh, de se dire oui mais ça me paraît évident mm. et de le faire dans un modèle où on a caché, on n'a pas grandi dans un modèle où on se parlant comment toi tu l'as vécu intérieurement ouais plutôt bien j'avais une pleine confiance pour mes collaborateurs Adrien Arthur à ce moment-là. Donc la base c'est vraiment d'avoir la confiance en ses collaborateurs ouais, la confiance, alors pourquoi Et puis peut-être un petit goût du risque parce que ça pourrait mal se passer. Parce que ça veut dire ouvrir les comptes, ça veut dire euh, euh, partager les, les logins de comptes bancaires sur lesquels il y a plusieurs milliers d'euros et qui des flux qui passent. S'il y en a un qui veut faire une dinguerie, se retirer des sous, se retirer la civilisation et partir, techniquement il peut le faire. Donc, il et t'as pas ce, cette peur ce là T'as pas ce Non. Et là, ah, vous êtes trois, pas... mais si vous êtes une grosse Avec... équipe de 50 salariés... Ouais, c'est très certainement différent. Peut-être que là, ouais. il y a juste un niveau de lecture à mettre sur les, euh, les comptabil les, la comptabilité, etc. Peut-être que mmh. c'est juste les, les comptes de résultats à partager et pas vraiment le compte bancaire. Et tout d'un coup, bah, on peut voir aussi ses collaborateurs qui sont curieux, qui vont regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, mais alors combien ça coûte quand on fait ça Tiens, là, est-ce qu'on ne pourrait pas, il n'y a pas des frais qu'on pourrait peut-être euh, supprimer, qui ne servent à rien Ou au contraire, est-ce que peut-être on ne pourrait pas investir là-dedans parce qu'on s'y retrouverait sur un autre, euh, un autre poste Et là, on commence à avoir des discussions où je ne suis plus tout seul à converser avec moi-même pour savoir ce qui... Va être bon pour l'organisation. Mais je me retrouve avec des gens investis euh, qui discutent sur des chiffres réels, sur des résultats intéressés aussi. Donc c'est pas juste ils font du bénévolat pour regarder les chiffres et se demander si peut-être là ce serait bien et faire du conseil. C'est des gens qui vraiment derrière ont des possibilités de développer aussi. Donc toi tu as revenu. vu euh, tes collaborateurs en tout cas changer de posture à partir du moment où tu as ouvert cette vision de cette perspective. Ouais, voilà. complètement. Donc là, ça euh, à beaucoup mieux marcher, on a commencé à faire plus de réunions, à voir un peu plus loin. Et moi, il y avait encore, donc franchement, clairement, ça, il y a eu un avant un après. Soit on a commencé à développer plus l'affaire, il y a eu des résultats. Étonnamment, quand tu as changé de concept, l'entreprise euh, s'est davantage développée et ouais. a généré ouais, plus de chiffres d'affaires. Ouais. Et plutôt d'avoir que moi tout seul qui voit ce qui ne va pas, qui essaie de comprendre avec ma propre lecture et de dire, tiens, peut-être on pourrait faire ça, et puis comment je vais faire pour demander à un tel de faire ça, parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire, et... bah, tout d'un coup, on se retrouve à trois on discute. Et ouais, moi j'aurais besoin de ça, moi, tac. Euh... Parce qu'avant, tu te sentais seul Ouais, un peu, ouais, ouais carrément. C'était une entreprise individuelle. stage individuel, j'étais tout seul en... en bout de chaîne, je payais tout le monde. Tout le monde faisait à peu près bah, ce... ce dont j'avais besoin, mais pour contre-rémunération. Donc c'était le modèle à l'ancienne, quoi. Et au départ, tu me parlais de liberté. Quand t'étais tout seul dans ton homogène, est-ce que tu te sentais libre Ouais, alors, une liberté relative. Et voilà, les... les... Finalement, j'ai plus de patron, mais j'ai quand même des gens à qui je dois rendre compte. C'est mes clients et euh, c'est l'organisation, c'est gens qui sont indépendants. Euh, Là, le fait d'avoir changé de posture, est-ce que tu, sens, tu te sens davantage libre Ouais, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a commencé aussi... Euh, tout d'un coup, j'étais plus tout seul à l'atelier. J'y allais avec Arthur et Adrien. Donc on, on y va, on prend le café, euh, et tout d'un coup, euh, l'atelier peut parler avec euh, Adrien, qui est le développeur web, qui est, lui, gère un de l'organisation, ce qui n'arrivait pas avant, en fait. Et euh, il y a un truc qui, qui m'allait pas dans tout ça. C'est-à-dire qu'on était toujours l'entreprise entreprise individuelle. Certes, on avait euh, des, des revenus euh, globales de l'entreprise qui étaient repartagés entre nous trois de manière égale. Un truc qui reste gênant en entreprise libérée, c'est tant qu'on passe pas sur... Euh, tant que les collaborateurs ne deviennent pas associés. Pour moi, il y a un biais, parce que l'entreprise, elle, elle a une valeur. Euh, les collaborateurs et tous ceux qui travaillent dedans euh, participent à faire que cette entreprise prend de la valeur. Mais tant que les, euh, les collaborateurs ne font pas partie euh, du capital entre guillemets n'ont pas euh, des parts dans l'entreprise des parts égales euh, ça veut dire qu'ils certes ils ont tous les mêmes revenus mais ils participent à créer une valeur qui est la valeur de l'entreprise auquel ils n'ont pas le droit et ce qui fait que pour moi il y a un super biais là-dessus et ça a été la, le cette réflexion a été le départ de la transition suivante qui est de passer en société donc Adrien Arthur et moi avons créé une structure une SARL. Et cette SARL, j'ai transmis l'activité, la marque, les codes, tout ce qui faisait la valeur de l'entreprise, j'ai transmis ça à la SARL. Moyennant rémunération, c'était une entreprise. Donc maintenant, vous êtes trois associés. Donc maintenant, les trois, donc on a accès au compte bancaire tous les trois, on prend nos décisions tous les trois, euh, on a encore un peu les mêmes rôles. Donc toi là, tu es en tour du monde. Comment on fait pour savoir vous rémunérer la même la même manière C'est équitable Il n'y a pas des fois cette notion où il y a quelqu'un qui travaille plus que l'autre euh, C'est une très bonne question. C'est là où c'est un grand truc aussi l'entreprise de l'entreprise en général et de l'entreprise libérée, comment est-ce qu'on évalue le travail de chacun Combien vaut, c'est un rapport au temps, combien vaut une heure de gestion de la boutique à préparer des commandes Est-ce que ça rapporte, est-ce que ça développe l'entreprise Qu'est-ce qu que ça vaut une heure de développement web Une heure de développement web, par exemple, elle peut être à réparer des bugs, et auquel cas elle, elle rapporte strictement aucune valeur. Si par contre elle ne enfin, va pas être génératrice, il n'y aura pas de valeur ajoutée, si tu veux, là-dessus. Tandis que si le, la même heure de développement web elle est mise à développer euh, une page de vente qui est un peu plus ergonomique et qui va faire que les gens vont plus cliquer et donc plus acheter, et derrière il y a des résultats, bah là ça a vraiment beaucoup de valeur. Voilà, et donc il y a toute cette évaluation du temps et, de, euh, et de, du travail de chaque... Qui, et vous l'avez mis, mis en place ou... Non, on est en train de le mettre en place là, vraiment, d'avoir un système... Est-ce euh, qu'il est qu y, qu y en a qui sur... peuvent peut-être ressentir un sentiment d'injustice Complètement, ou, complètement euh, parce qu'on justement... peut, peut passer justement 30 heures euh, sur une semaine à gérer de la, de la commande sans développer l'affaire. Donc forcément, bah c'est des commandes qui arrivent, euh, voilà, il faut les gérer. Ça, ça veut dire qu'elles arrivent parce que deux ans plus tôt, on a fait le travail de mise en place sur le site internet, donc le site internet est bien référencé, il fonctionne bien, tout le système fonctionne, les commandes arrivent, il faut les traiter, ça prend du temps. Euh, mais pour là, pendant ce temps-là, pendant qu'on les traite, on ne développe pas l'affaire. Donc on crée, quelque part, on ne crée pas plus de valeur pour demain. Et donc il y a peut-être un modèle de, de rémunération à voir, en fait, comment un travail de fond sur comment on évalue voilà. tous ensemble, et avec une vraie discussion, le travail de chacun. Quelle est, que, est la valeur euh, de ton travail et de, bah, de ce, ce moment, que tu mets en place pour le moment euh, je dirais que c'est plus intuitif. C'est-à-dire qu'on euh, on est ensemble, chacun travaille de son côté, et je pense que c'est plus une valeur perçue. On voit que euh, lui, il est de bonne volonté, il fait vraiment. Euh, il est là, il fait son taf, il fait l'action de la client mais il, il client, mais il le fait hyper bien. C'est cool, on est content. Euh, lui, il est là, il fait son, son développement web, il est disponible, il travaille en même temps à peut-être à réparer des choses, peut-être à développer des choses, il, sur des concepts. On voit que l'autre, il est en train de, de se taper de la formation en ligne pour pouvoir développer la lecture, justement, sur Google Analytics, sur des choses et peut-être demain avoir une meilleure lecture et prendre des meilleures décisions et on sait qu'il est là et qu'il travaille sur le sur son truc. c'est Pour le moment on en est là et il y a un équilibre, il y a de la confiance et, euh, et ça fonctionne plutôt bien dans le sens où la boutique tourne, tous les mois bah, on sort euh, on sort des euros euh, de manière égale. Une autre idée juste sur ce que je viens de dire, donc on travaille à tout ça comme, comme on veut dans la confiance mais aussi dans la liberté. C'est à dire que si euh, demain euh, Adrien par exemple il a pas que ça à faire, il veut euh, il veut aller faire de la photo, il aime, il aime faire de la photo donc il prend, ça, il prend son temps il fait des trucs, il a strictement aucun compte à nous. Il fait ce qu'il Moi, demain, je veux faire. Je suis sur d'autres projets. Voilà, j'ai envie d'enregistrer un podcast avec, avec Mathilde. Ben, voilà, <rire> je ne suis pas là sur mon ordinateur en train de, en train de faire des choses pour iSticker. mais ça, c'est aussi la, le concept de liberté qui est hyper important. De les confiance en, en fait, de confiance en toi. De, de, confiance. de gestion du temps. Tu gères ton temps comme. Voilà, euh... Tu gères ton temps et la valeur que tu apportes en, en confiance. Et euh, ça ne nous est pas encore arrivé, mais je pense que si demain, il euh, y avait un ressenti que peut-être un collaborateur n'est bah, pas, pas vraiment présent ou il n'est pas assez actif pour développer l'affaire ou pour être, dans, dans, pour être ensemble, quoi. Bah, ça serait ça se serait dire. Donc une communication transparente en tout cas, une quand on à pas une difficulté ça, je... ou un je enjeu pense... ou un ouais, doute, ouais. on le partage et on communique. Ça c'est une clé aussi, la communication euh, proactive, c'est-à-dire voilà rendre des comptes un peu bah, sur ce qu'on fait au quotidien, et puis de savoir qu'on est là, et puis qu plutôt que d'avoir quelqu'un qui contrôle et qui va dire euh, tiens, est-ce que t'as bien fait ça C'est plutôt euh, à l'inverse, les... les gens qui vont dire bah, là j'ai fait ça, puis bah tu vois là les gars j'ai fait ça. Voilà, ça c'est fait. Et puis on a des réunions régulièrement. Euh, ouais, ça dépend des fois, peut-être une fois par mois. Donc on va se dire, euh, on va prendre une un sorte de gros rendu. Et on note, on note un peu euh, les idées du moment, ce qui a été fait, ce sur quoi on avance. Et ça nous permet d'avoir un suivi daté et de revenir sur la fois d'après, de se dire, ah tiens là, c'est vrai qu'on avait on avait parlé de ça. Okay, où est-ce qu'on en est bah, ça c'est fini, c'est fait. C'est quoi ta vision du coup pour la suite parce que là vous êtes trois, est-ce que vous voulez ouais. faire grossir l'entreprise Ma vision, personnellement, je ne vais pas engager mes collaborateurs, c'est de réussir à beaucoup mieux mesurer tout ce Donc, Donc euh, le mais... temps, là, ce que tu nous parlais, le... Exactement. Là, mon objectif, en ce moment, ouais, c'est d'automatiser et d'avoir une meilleure lecture de la. pour prendre des meilleures décisions et pour libérer encore plus tout le monde du travail, entre guillemets, obligatoire quand même, le travail minimum qu'on a pu être. C'est vrai qu'on travaille minimum, c'est vrai qu'on ne se paye pas énormément, mais on a cette liberté. Quel cœur de ce que je voulais... Euh... Donc toi, la base, si quelqu'un se dit « Ah, mais voilà, j'ai une entreprise, puis je veux changer de modèle parce que, parce que je me sens seule, parce que sur toutes les raisons, je crois à un autre modèle possible, je voudrais davantage engager mes collaborateurs », qu'est-ce que tu lui recommandes Comment on fait euh, euh, Lire. Lire, lire des bouquins de management. Classique et des bouquins de, euh, dans, sur les entreprises libérées, il y en a de plus en plus. Isaac Getz euh, fait des, des recherches qui sont extrêmement bien documentées, ils sont très bien écrites, c'est absolument ouais. passionnant à lire. Euh, un livre que je recommande aussi, qui est euh, fait par le créateur de Chronoflex, qui s'appelle euh, « Le patron qui ne voulait plus être chef », que je recommande. Et pour moi, un grand truc, euh, c'est la communication non-violente, un truc de base à, à apprendre, comment s'exprimer ouais. sans euh, incriminer les autres et en s'exprimant de soi. Et donc partir de soi tout le temps. Donc... Il ouais, y a vraiment une base de communication, de transparence et d'incarner ça en fait. Ouais. De vraiment l'incarner pour pouvoir, le... bah, côté collaborateur, se mettre sur le même modèle. Ouais. Un conseil aussi, ouais, c'est d'essayer de pousser les autres. Essayer vraiment de comprendre les autres. C'est vraiment de comprendre profondément les autres, et ça passe fort par l'empathie. Ce qui pourra développer l'empathie, c'est de se mettre à la place des autres, de comprendre comment ils fonctionnent, et de se mettre à leur service. Je veux dire, si lui, il fonctionne comme ça, lui, ce qu'il veut, c'est ça, comment est-ce que je peux faire en sorte euh, qu'il obtienne ça Comment, si lui, son truc, euh, c'est la photo, finalement, et c'est pas travailler sur les stickers, ou, euh, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il travaille encore moins pour garder ses revenus, et qu'il puisse faire le plus possible ce qu'il aime vraiment et qu'il soit le plus heureux dans sa vie. Parce qu'au final, c'est ça le truc, c'est de, de réussir à être euh, confortable dans sa vie. Est-ce que tu constates une différence lorsqu'on a une entreprise libérée Est-ce que, est que tu te sens plus heureux Est-ce que tu sens tes collaborateurs plus heureux En tout cas, plus. Bah, plus... Écoute, là, je suis à Montréal, je suis avec toi, c'est croisé <rire> il y a deux ans, on se contacte, on prend un petit café, ouais. on prend un brunch ensemble, c'est cool. Cet été, euh, juillet, août, on était dans les Caraïbes, euh, à se balader, à faire des Airbnb. Donc le bonheur au travail, ça existe alors Voilà, ça existe. Il euh, y a la petite part de travail qui est bien faite, qui est ergonomique pour qu'elle soit facile et qu'elle soit agréable. Qui est enrichie aussi, intellectuellement. qu'elle soit intéressante aussi avec les gens avec qui on travaille dans des bonnes relations. Et puis à côté, pour se libérer un maximum de temps et faire aussi d'autres choses qu'on aime pour découvrir le monde. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment explorer. Là, on vient de s'acheter des vélos avec euh, ma chérie, et puis on part euh, se balader au, ca au Canada. Et on sait qu'on va devoir passer euh, 4 heures par jour euh, sur nos ordinateurs, à voir un peu ce qui se passe, à, à créer, etc. Mais on est passionné, on ne sait pas faire autre chose. Que... Toi, tu as décidé d'avoir une plus petite structure et d'avoir ce modèle de, de, de voyage. Il y en a ouais. qui ça va être à proportion de grosses entreprises et qui vont être plus. On va rester sur un même territoire. Ouais. À faire le en tour fait, du monde. Ch chacun. Il faut vraiment s'écouter et faire euh, ce qui nous souhaite, en fait. enfin, ce qui nous aligne en fait. Complètement. Essayer de réfléchir à comment on met en ouais. place euh, tout ça. Et c'est pas parce que nous, on veut ça, que euh, l'autre en face, il veut forcément ça. Et est-ce que tout le monde peut être une entreprise libérée selon toi Est-ce que tous les salariés peuvent changer dans... ouais, Je pense que déjà, lire les bouquins dont je parlais, c'est intéressant parce que ça va permettre de comprendre des concepts et peut-être d'apporter des petites choses, ouais. des petits changements qui vont juste mettre plus de bonheur au travail, mettre, oui. euh, mettre de l'huile dans les relations, etc. En faisant plus confiance aux collaborateurs, voilà, mettre des meilleures relations. Donc peut-être tu reparles de notre entreprise libérée et bonheur au travail, ça va ensemble oui. Ouais, ouais, ça va ensemble. Et après, à un moment donné, on parle plus de travail. C'est-à-dire que c'est tellement un plaisir de, euh, de développer son affaire, parce que ça c'est notre entreprise, donc c'est oui. un peu notre bébé, à un moment donné. Et ça oui. fait vraiment plaisir de le développer, de voir qu'il avait tel résultat à un moment donné et puis qu'on l'a nourri, on lui a donné ça, on lui a mis un meilleur environnement, on lui a simplifié les choses, on lui a enlevé quelques freins, et on voit que la période d'après, hop, il s'est développé. C'est juste hyper satisfaisant. Donc c'est une richesse, Donc en fait. c'est presque plus un travail, quoi. C'est-à-dire que ça fait plaisir, et on y, va, euh, on y va avec le cœur. Et je pense que le jour où ça fait plus plaisir, il faut juste euh, trouver des moyens de sortir. Est-ce que tu aurais un, un message à dire à des personnes qui, du coup, euh... Souhaitent être, euh, enfin sont dans cette recherche euh, de bonheur au travail, d'être heureux. Je pense qu'on est dans une, euh, une période vraiment dramatique au niveau de l'humanité, au niveau euh, environnemental. Une des raisons pour laquelle on est dans ces, à ce point-là, c'est pour des raisons démocratiques, nos manières de fonctionner ensemble, et dans ce qui est des entreprises libérées, de la sociocratie, de la holacratie, et tout ce qui est des alternatives à euh, la démocratie participative, ou le système pyramidal en général, il y a vraiment des choses à prendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui résident au-delà d'agir directement pour l'environnement. Il y a beaucoup de solutions qui viennent du fait de mieux fonctionner ensemble. Et de fonctionner ensemble sur des bases d'égalité. Donc toi, tu penses que ça peut être un une réponse au modèle de demain, on parle d'environnement, etc., mais déjà, c'est la base, c'est peut-être de mieux vivre ensemble, ouais. mieux travailler ensemble, ouais. parce que peut-être que si on est malheureux dans son travail, etc., pensez à l'environnement, pensez à tout ça, déjà, euh, le cerveau est pris dans euh... ah, plein de choses, alors que ouais. si on se libère de ça et on fait une joie, eh bien, déjà, il y a plein de... plus d'énergie pour euh, s'investir ouais, dans autre chose. Quoi. Complètement. Mais vraiment pas négliger les, euh, les relations humaines mmh. et comment on fonctionne ensemble. Euh, la résolution de l'écologie, je pense pas que ça passe par des... Euh par des solutions imposées. Je pense que ça passera vraiment, à voir plus de démocratie, des démocraties de meilleure qualité, plus de dialogue, et Donc voir qu'en fait on après. est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, et la question voilà c'est comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Finalement tu crois en l'humain alors. Complètement. Voilà, J'ai une, une confiance, ouais, je pense la confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en l'avenir, c'est aussi ouais, une base. Et finalement est-ce que l'entreprise libérée serait pas un, un modèle ou en tout cas euh une inspiration pour notre monde de demain. Même, on peut enlever le mot euh, entreprise, plus euh, la liberté, euh, la notion de liberté. Comment est-ce qu'on peut la développer Comment est-ce qu'on peut rendre ça aux autres euh... Et un jour, c'est payant. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et puis, j'espère que le message ton parcours va inspirer d'autres euh, sur cette société plus libératrice de, de soi. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Travailler Autrement. Vous pouvez suivre les aventures autour du monde de Manu sur YouTube et Instagram sur le nom de Manu Davo, D-A-V-E-A-U. Et si vous avez besoin d'une commande de stickers, je vous invite à aller faire un tour sur son site heightstickers.com. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres inspirantes et atypiques.